Bonjour à tous, aujourd'hui je fais un rapide tour des alentours du site que je vous ai parlé dans l'autre vidéo. Alors, c'est la campagne parce que il y a des veaux qui sont là. Voilà. Ah, on peut la baisser, il faut que tu vas voilà. Ils sont beaux, hein ils sont magnifiques. Là, c'est clair. Maintenant, on va passer aux ânes. Aux ânes est-ce qu'on fait le tour par l'intérieur ou... Euh, C'est plus rapide si on fait vers l'intérieur, je pense. Ouais. On fait ça Ouais, on fait. Okay. On fait ça comme ça. Fait ça. Voilà. Comme ça, on filme un peu les alentours. Le temps ouais. C'est un zip, tout à fait adapté, comme vous pouvez le voir. Là, à votre gauche, c'est la cuisine. Ici, oui. les hommes sont là, mais ils ne peuvent pas mettre à manger, donc ils sont en dessous du cabanon en train de oui, manger. Pas, hein. bon, on on, on, ben, on les voit, mais bon. Je te ah. les montre à Ici, Ici ouais. Tout seul ouais. ouais. Ok. Merci. Et là, on ressort de vite pour pouvoir aller voir les ânes qui sont... Ouais. ouais. Alors, euh, ok. Bon, on va aller voir de l'autre côté. On en a, je les vois d'ici. On va, on va se rapprocher. Et voilà. Comme vous voyez, c'est un peu sport. Mmh. Mais Ça se fait, ça se fait même très bien. Ah, on ben va voilà, lancer. T'as d'enchant. la chance, il y a un homme qui est juste à la barrière. Il t'attend pour la vidéo. Et voilà. Il y en a même deux. Regarde. Et voilà. Les petits vannes, c'est vraiment la ferme. Hein. Voilà. C'est vraiment des beaux petits vannes. Ils sont magnifiques. Regarde, ils arrivent plus doucement. Les copains. Ils arrivent. Ouais, ils sont presque tous ils... là. Il y en a encore un qui mange en bas. Ils sont Donc, combien 1, 2, 3, 4. Il y en a 5 ici. Et là-bas, il y a peut-être un 6ème. Je crois qu'ils sont 600 plus loin. Hein. Je pense. Oui. Et il y a aussi les sèvres. Et les chiens, elles sont elles, sont, elles sont, elles dorment en fait, elles sont dans un coin, donc on les voit pas très bien, mais il y en a Et, Ils sont fort embêtés par les mousses, mais Ils sont très bien traités, je pense. Ils sont en prairie tranquille. Euh, voilà. Voilà, je pense que la vidéo va être assez longue hein, comme ça. On peut, on peut arrêter. Ok. À bientôt. À bientôt.